ont intégré l'établissement il y a soit cinq ans soit trois soit ans euh, et euh, nous allons à présent évoquer avec vous euh, les admissions au sein de, de l'établissement. Il y a d'ores et déjà beaucoup de, de questions euh, dire que vous avez posé et, et nous, répondrons, euh, nous répondrons à ces questions et je le ferai en compagnie de Karine Bourgeois. Bonjour Karine. Bonjour. Karine est la référente au sein de, de l'établissement pour l'ensemble des des admissions. Et quand je dis l'ensemble des admissions, une fois encore, il est possible d'intégrer l'établissement à l'issue du baccalauréat pour un ça? cursus d'ingénieur en cinq ans et d'intégrer l'établissement à l'issue de deux années dans l'enseignement supérieur, une classe préparatoire aux grandes écoles euh, ou d'autres ah oui. types, types de diplômes. Et pour pouvoir introduire la, la discussion, Karine, est-ce que vous pouvez... Euh, euh, repréciser les différentes modalités oui. euh, pour pouvoir intégrer donc, à l'issue du baccalauréat ou à l'issue de deux années dans l'enseignement supérieur. Oui, bien sûr. Donc, en effet, selon votre, votre profil, vous aurez la possibilité soit d'intégrer le cycle préparatoire, donc en post-bac, ou après, en, directement en cycle ingénieur, donc avec un bac plus 2. Donc, actuellement, si vous êtes en terminale générale, je lance ma petite diap', hein, en terminale générale ou à bac plus 1, donc vous pouvez intégrer le cycle préparatoire en candidatant directement sur la plateforme Parcoursup. Je pense que vous connaissez un petit peu. Donc l'UTBM va proposer 280 places à la rentrée de septembre. La sélection, vous le savez, se fait sur dossier et entretien. Et on va balayer les dates, les différentes dates clés sur Parcoursup. Donc du 20 janvier au 20 mars, au 29 mars, excusez-moi, inscription et formulation de vos vœux. L'UTBM fait partie du réseau des universités de technologie donc avec l'UTC Compiègne et l'UTT de Troyes. La procédure d'admission est commune au réseau, hein, aux trois établissements. Donc Sur Parcoursup, c'est un dossier de candidature qui est unique pour l'ensemble du réseau. Donc ça comptera pour un vœu. Et puis après, vous allez choisir un, deux ou les trois établissements. Donc là, ce seront les sous-vœux. Donc Sachez que les vœux et les sous-vœux ne sont pas classés. Donc Vous aurez une réponse de chaque établissement. Après, vous aurez jusqu'au 7 avril, date limite, alors respectez bien les dates. Soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Donc, pour finaliser votre dossier et confirmer vos voeux. Donc, à l'issue, une fois que votre dossier sera complété, le vœu sera donc confirmé, vous pourrez être en effet convoqué à un entretien d'admission. Donc, un entretien par groupe de cinq candidats, donc sous forme d'un petit débat-discussion. Donc là, pour le moment, on n'a pas d'informations savoir si l'entretien se fera en présentiel ou en distanciel mais s'il devait se faire en présentiel donc vous serez convoqué dans l'UT la plus proche de votre lieu d'étude. Donc ça, quels que soient les sous vœux hein, que vous aurez pu formuler. Sachez aussi que l'entretien il sera valable pour l'ensemble du réseau, hein, vous n'aurez pas à passer un entretien pour l'UTBM, l'UTT ou l'UTC, ça c'est plutôt important. Donc les, la période des entretiens euh, donc, se déroulera entre mi-mars et mi-mai. Et puis à partir du 2 juin, donc là, la grande date, donc réception des, des propositions d'admission des établissements, donc en continu jusqu'à la mi-juillet. Généralement, alors je crois que la date, ça doit être le 15 juillet. Donc les réponses possibles pour, pour l'UTBM, pour le réseau, c'est soit oui, votre dossier de candidature est accepté, donc vous avez une place à l'UTBM, Soit malheureusement non, votre dossier de candidature n'a pas été retenu, ou éventuellement vous serez sur liste d'attente. Donc voilà la procédure en tous les cas pour intégrer le cycle pré préparatoire. Mmh. Et en effet, on a une procédure aussi pour intégrer donc, à Bac plus 2 le, directement le, le cycle mmh. ingénieur. Donc là, ben, ça ne se fera plus sur le site Parcoursup, hein, mais sur le site du réseau, donc 3ut-admission.fr. Le recrutement se fait toujours sur dossier et éventuel entretien. Alors, ce il faut, être, il faut être vigilant, c'est sur le diplôme que vous allez préparer actuellement. Hein, savoir s'il va être recevable pour pouvoir postuler aux formations donc proposées au sein des, des UT. Au niveau du site de candidature, comme je vous l'ai dit, ce sera sur le site du groupe UT. Il sera ouvert donc, du 20 janvier au 20 avril. Donc, vous allez devoir renseigner un dossier de candidature en ligne. Donc on va vous demander en effet votre cursus, le diplôme que vous préparez. Vous allez devoir renseigner vos résultats et puis vous verrez, vous aurez aussi des documents à déposer en ligne. Alors, tels que les relevés de notes du bac, les relevés de notes post-bac, euh, la lettre de motivation, euh, voilà, des types de documents que vous allez pouvoir déposer. Pareil, une fois, le, alors là, par contre vous aurez en effet jusqu'à, enfin vous pourrez émettre jusqu'à trois vœux hein, sur l'ensemble des formations donc, proposées sur le site des UT. Sachez néanmoins que ces vœux sont classés, c'est-à-dire qu'il faudra bien mettre en premier vœu donc la formation dans laquelle vous souhaitez aller de manière prioritaire. Ça, c'est très important. Et puis, pareil, donc une fois votre dossier complété, donc vous aurez éventuellement la possibilité de passer un entretien d'admission. Alors là, l'entretien se fera de manière individuelle, donc sauf pour ceux qui sont issus de CPGE. Donc là, on va rester sur du groupe. Donc là, ce sera par petit groupe de quatre candidats. Et puis les résultats d'admission seront communiqués mi-juin, par mail. Alors, sauf pour nos formations sous statut euh, apprenti, où là, ce sera un petit peu avant, ce sera vers la mi-mai, euh, tout simplement euh, pour permettre aux admissibles de pouvoir rechercher euh, l'entreprise. Mmh. Et à l'UTBM, en effet, on propose une seconde session d'admission. Alors là, forcément, euh, c'est qu'à l'UTBM et non à l'UTT et l'UTC, et uniquement pour les formations sous statut apprenti. Donc, la seule condition, ne pas avoir postulé sur la première session. Autrement, on va retrouver votre dossier, ne vous inquiétez pas. Mm -hmm. Donc, ça se fera du 21 avril au 30 juin. Donc là, on ne repart plus sur euh, le site d'inscription 3UT-admission, mais directement sur un dossier, en fait, qui mm -hmm. a téléchargé en ligne sur le site de l'UTBM. Donc, là, pareil, le recrutement se fait sur dossier, sur entretien. Et puis, donc, les réponses d'admission, en fait, sont communiquées mm -hmm. au fil de l'eau. Mm -hmm. Donc voici aussi donc la procédure pour intégrer directement le cycle ingénieur. D'accord, merci pour ces éléments et peut-être répondre à quelques, quelques questions, à la fois pour une intégration post-bac et une intégration à bac plus 2. Parmi les questions qui étaient posées pour une intégration à l'issue du baccalauréat, quelle était la, la moyenne, euh, la moyenne oui. à, à obtenir sur, euh, du, durant l'année la, de, de terminale pour maximiser les chances pour pouvoir intégrer l'établissement Alors, euh, c'est difficile de répondre à cette question. Hein. On ne peut pas donner une moyenne en disant à partir de, de 13, vous pouvez être admis. Parce que le, le dossier, ce n'est pas une note, hein. c'est un fait. ensemble de critères. Donc nous, ce qu'on va regarder en post-bac, c'est vos résultats. Donc deux premières, les deux premiers trimestres de terminale. On va regarder aussi donc, les résultats de votre bac français, donc la note à l'écrit et à l'oral. On va avoir aussi donc, le projet motivé, c'est-à-dire que sur Parcoursup, vous allez devoir renseigner un projet motivé, une lettre de motivation qui sera unique hein, pour l'ensemble du réseau. Et puis, bah, ma foi qui montrera en effet le, la motivation que vous avez pour intégrer euh, une UT. Mm -hmm. On a ces informations-là. On a aussi, important aussi, de votre établissement, c'est-à-dire qu'ils vont renseigner également Et sur Parcoursup la fiche à venir. Je pense que vous avez dû en entendre parler. En fait, votre établissement va nous... Euh, communiquer la moyenne de votre premier et deuxième trimestre de, de, de terminale sur chacune de vos matières et vous classer. Ils vont nous donner aussi le niveau de votre classe. Donc euh, voilà, ça peut être important. Ça peut être une classe à un niveau moyen, un niveau très bon. On ne va pas pondérer forcément vos, vos notes de la même manière. Et puis, ils vont nous donner aussi un avis de poursuite d'études, vous concernant, pour intégrer une formation d'ingénieur. Donc, on, au niveau du dossier scolaire, voilà, on, on a vraiment toutes ces informations. On va regarder aussi comment vous vous positionnez par rapport à votre classe. Enfin, voilà, donc, on ne peut pas vous donner une moyenne. Ce n'est pas uniquement une, un critère arithmétique, mécanique, si je puis dire. Mais ça. effectivement, de pouvoir prendre en compte le maximum de, le maximum de critères sans euh, dénaturer, bien entendu, l'importance des moyennes euh, en terminale et en première euh, en première actuellement, euh, mais en assortissant cela avec beaucoup d'autres critères. Et en particulier, une fois encore, euh, les appréciations et les critères de, de motivation. Une autre question également qui, qui est posée euh, à l'issue d'une L1, euh, comment faire pour pouvoir. Euh, déposer un, un dossier de candidature à l'UTBM et euh, cela doit-il passer par la plateforme Parcoursup C'est ça, donc de Bac à Bac plus 1, le dossier de candidature se fait sur Parcoursup. Donc là, pour une intégration en première année, et puis après, si vous êtes admis, une possibilité éventuellement de faire un, un dossier de demande d'équivalence de, de crédit. Et puis, ma foi, voilà, on verra selon les résultats obtenus sur euh, votre L1, les cours qui pourraient correspondre au niveau de l'UTBM, s'il y a possibilité de valider euh, quelques matières et puis éventuellement de raccourcir votre cursus de dossier de préparatoire. Voilà, et cela c'est au cas par cas, ces équivalences au cas par cas, et eh bien en fonction du type de, de L1. Des résultats obtenus euh, également suivant la, la L1, mais pour euh, Parcoursup s'adresse donc à l'ensemble des, des personnes euh, actuellement en terminale ou en Bac plus 1, actuellement par exemple dans un cycle de, de licence. C'est ça. Des questions également sur euh, l'intégration au sein de l'établissement donc à niveau, euh, à niveau Bac plus 2 et il hein, faut encore... Une question à l'issue pour les personnes qui sont en, en, actuellement en cours de préparation d'un DUT. Mm -hmm. euh, Existe-t-il une moyenne ou quelle est la moyenne minimale ou quelle est la, la place, le positionnement dans la promotion, là encore, pour maximiser les chances d'intégrer l'établissement Alors, alors j'aurais peut-être la même réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur une note, hein, c'est pareil, une moyenne. Euh, là, ce qu'on va regarder sur un DUT, généralement, euh, ça va porter sur le bac que vous avez eu, la mention bac, et puis, en fait, votre classement au sein du, du DUT. Hein. Donc, euh, alors euh, Généralement, pour maximiser ses chances, il faut être dans le premier quart de la promo, premier quart de en, en DUT, pour avoir euh, une chance d'intégrer l'établissement. Après, c'est pareil, euh, les jurys euh, vont regarder, en effet, votre classement, ils euh, vont regarder les matières qui sont, euh, on va dire, importantes et pertinentes pour intégrer leur formation. Et puis, ce qu'ils recherchent aussi, c'est des... Euh, c'est des dossiers, on va dire, équilibrés. Et puis, ma euh, bah, foi, que vous soyez aussi motivé pour intégrer euh, l'établissement. Oui. Donc là encore, ce n'est pas une valeur arithmétique oui. en tant que, oui. euh, que telle, mais effectivement, euh, préciser qu'il y a beaucoup plus de chances s'il en fait partie du premier quart ça. De, de, de sa promotion que des trois quarts suivants, même si nous avons des contre-exemples dans l'établissement puisque ce n'est pas le seul critère, et une fois encore, à chaque fois, c'est d'essayer de, de prendre le maximum de, le maximum de critères et le projet professionnel, euh, j'allais dire, qui est associé avec, euh, est avec la candidature et la motivation des, des qui personnes. Qui passe aussi par l'entretien, parce que l'entretien est quand même important, il ne faut pas le négliger. Euh, en effet, vous êtes noté et ça peut également aussi faire la différence sur deux dossiers scolaires équivalents ou éventuellement sur un dossier un peu plus moyen, eh ben, faire remonter euh, le dossier puis pouvoir éventuellement avoir une admission. Oui. Tout à fait. Oui. Une question également sur les, les, les admissions euh... Donc à, à Bac plus 2, e, mais cette fois-ci, non pas pour des, des spécialités sous statut étudiant, mais pour des spécialités sous, sous statut apprenti, mmh. devenir ingénieur par la voie de l'apprentissage. Et avec une question posée, est-il nécessaire ou est-il préférable, en tout cas, de déposer sa candidature avec d'ores et déjà une entreprise identifiée qui permettrait qui permettrait eh d'avoir ce contrat d'apprentissage. Est-ce que c'est un, un critère déterminant ou non Alors, ce n'est pas un critère déterminant pour l'étude du dossier, hein, parce que l'étude du dossier, il est ce qu'il est. En effet, il faut avoir les, les bases, les compétences hein, pour pouvoir intégrer la formation. Mais vu qu'en effet, sur les formations par apprentissage, il y a 28 places. Donc, une fois le jury d'admission passé, il y a un certain nombre d'admissibles à la formation avec une triple réserve, donc de valider le diplôme en cours. Euh, aussi ben de, de signer un contrat d'apprentissage et du nombre de places disponibles, c'est-à-dire qu'il y a 28 places. Alors c'est sûr que quelqu'un qui est admissible à la formation, si éventuellement il a déjà l'entreprise, ben forcément euh, il va pouvoir signer un contrat d'apprentissage rapidement et puis faire partie de ces 28 voilà. premiers. Voilà. Mais ce n'est pas... Euh... J'ai à dire une, une, condition sine qua non pour pouvoir déposer un, un dossier par la voie de l'apprentissage, d'avoir d'ores et déjà identifié, euh, d identifier une entreprise, euh, par contre, d'avoir, d'être proactif, proactif dans l'identification voilà. et l'entreprise. Et nous accompagnons euh, également les candidates et les candidats dans la recherche de l'entreprise, de l'entreprise, en organisant notamment euh, eh bien, un forum des, des apprentis. Euh, durant lesquelles un certain nombre d'entreprises sont, sont présentes et avec des propositions pour des contrats d'apprentissage. Mais rien n'interdit. Euh, et, et nous encourageons à être extrêmement proactifs également dans cette, dans cette recherche. Mais une fois encore, ce n'est pas une condition sine qua non pour déposer un, un dossier Mais par, la voie, de, par la voie de l'apprentissage. Euh, voilà, des questions sur les entretiens. Hein, on, on parlait des entretiens. Donc, si vous avez compris, c'est un... Un dispositif en, en deux étapes au niveau de la, de la sélection une première sélection euh, sur euh, comment sur dossier et en ayant le maximum de critères puis les personnes sont conviées à des entretiens une fois encore on essaie et en particulier actuellement au regard de la situation euh, de la situation sanitaire euh, eh bien d'accommoder au maximum ces phases d'entretien, ces entretiens en présence et ou à distance à différentes dates. Donc ce qui laisse un certain nombre de, de possibilités pour pouvoir, si vous êtes sélectionné pour ces entretiens, pour pouvoir euh, subvenir. Mais une question, euh, si je suis convoqué, toi je me, me déplacer Si je suis à l'autre bout de la France, euh, ou est-ce que je peux le faire par visioconférence Aujourd'hui, on euh, regarde une fois encore la situation sanitaire. Nous sommes en train de, de caler les modalités de ces entretiens. Je me permets une, une suggestion, si les entretiens avaient lieu en, en présence, euh, de pouvoir y répondre euh, au maximum, c'est un élément également, et de pouvoir se déplacer, c'est une marque de, de motivation au regard euh, de l'intégration. Mmh. Sachant que ces entretiens sont organisés indifféremment à Troyes, à Compiègne et à Belfort-Montbéliard, pour les trois universités de technologie, et de convoquer les personnes au plus proche dans l'établissement, le plus proche de leur lieu d'étude ou de leur lieu de, de, leur lieu de, de différence. Euh, voilà, d'autres questions, questions également, elles sont nombreuses, et nous reviendrons hein, aujourd'hui et puis toute la semaine prochaine également, pour pouvoir apporter un, un certain nombre de questions sur... Euh, la sélection sur l'entrée euh, au sein de, de, de l'établissement, alternance à apprentissage. Oui, nous sommes euh, euh, deux synonymes. Donc, sont des formations par la voie de l'apprentissage, la, mais c'est euh, la voie de la voie de la voie de l'alternance, puisque c'est une alternance entre des périodes en entreprise, des périodes de de l'ordre d'un semestre et des périodes au sein de l'établissement de l'ordre de l'ordre d'un semestre. Euh, une autre question, alors là nous sommes à nouveau sur l'intégration euh, post-baccalauréat et avec euh, la question suivante, est-ce que l'option euh, maths expert en terminale est, est un critère de sélection Alors déjà, c'est vrai que j'en je, ai pas discuté encore, mais euh, les, les enseignants de spécialité qui sont recommandés pour pouvoir suivre vraiment la formation, le cycle préparatoire, donc il y a deux possibilités en post-bac. Soit en effet vous gardez hein, les maths euh, jusqu'en terminale et il faudra en effet euh, ben coupler hein, cette, euh, cette spécialité avec une autre spécialité, qu'elle soit scientifique ou technique. Donc vous avez en effet la physique-chimie, vous avez les sciences de l'ingénieur, vous avez NSI, un numérique et sciences informatiques et vous avez SVT. voilà. Il y a cette possibilité là. L'autre possibilité c'est de prendre, enfin, si vous arrêtez les maths euh, donc à la fin de, de la première, de prendre néanmoins sur la terminale deux enseignements scientifiques ou techniques, donc hors maths, par contre il faudra prendre l'option maths complémentaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment les enseignements qui sont recommandés. Alors, par rapport, en effet, à l'option maths experte, donc est prise euh, quand vous avez pris l'option maths en terminale, enfin, pas l'option, la spécialité maths en terminale, et que vous prenez l'option maths experte, alors nous, à l'UTBM, on a fait le choix de ne pas se positionner sur cette, sur cette option maths experte. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas ce une sera... condition-là encore sine qua non, voilà. et nous ne. Nous examinerions que les dossiers euh, avec euh, envie de dire, euh, les dossiers issus de, de, de maths expertes. C'est hein, bien sûr de faire des mathématiques, plus d'autres enseignements scientifiques et techniques. Et nous avons adapté au travers du tronc commun, en fonction de la, la provenance euh, des, des, des, des candidates et des candidats, donc des étudiantes et des, et des étudiants, eh bien euh, de pouvoir euh, euh, adapter... Euh, les différents parcours euh, au sein du tronc commun pour pouvoir former euh, à l'issue à l'issue les mêmes les mêmes ingénieurs. Oui, C'est ça. Voilà. On demande sur les sur le dossier est-ce que les expériences non scolaires sont-elles utiles euh, pour le dossier J'allais dire oui, bien sûr, bien sûr de pouvoir euh, dire euh, présenter vos vos patients, présenter vos engagements. Nous, nous, nous cherchons. Euh, à, à recruter des étudiantes et des étudiants engagés, engagés dans, leur, dans leurs études, mais engagés, euh, engagés au quotidien, et de pouvoir valoriser au travers, euh, au travers du dossier eh bien, euh, ce, qui, ce qui vous caractérise, ce qui vous définit, et de mettre en avant vos engagements, au-delà de vos engagements dans vos, dans vos études, bien entendu, de vous encourager à, à le faire et à le valoriser euh, au mieux et, et au maximum. Tout ce qui est marque d'un engagement, quel qu'il soit, est un élément qui est, euh, qui est important euh, puisque c'est une marque de la motivation que l'on oui. peut avoir à être active, euh, à être actif. À être actif euh, donc, c'est un élément, un élément important. Alors, combien y a-t-il de place Une autre question. Euh, combien y a-t-il de, de place euh, réservée pour les DUT Donc là, nous sommes à nouveau à, à une intégration à en bac cycle euh, comment, en, en, en, en cycle ingénieur mmh. euh, directement. Les spécialités, nous avons de l'ordre par spécialité sous statut étudiant, une centaine de places euh, globalement et pour la moitié à peu près euh, issue du, tronc, du commun, tronc commun. Et pour l'autre moitié, eh bien issue euh, pour des, des, des étudiantes et des étudiants ayant d'ores et, euh, et déjà deux années de formation dans l'enseignement supérieur. Mmh. Euh, mais peut-être de préciser qu'il n'existe pas de quota, mmh. si oui. j'ai pu dire, Tant de places réservées à des personnes issues des classes préparatoires aux grandes écoles, tant de places qui seraient issues pour des, des étudiantes et des étudiants euh, diplômés euh, d'un IUT. Ce n'est pas un élément de sélection. Il faut encore la sélection, les critères de sélection, les résultats, euh, les éléments de dossier, les appréciations euh, notamment. Et la motivation, la motivation au travers du courrier de motivation est la motivation dont, dont vous pourrez faire montre euh, au, moment des, au moment des entretiens. entretiens. Rappelez-vous cette question euh, éventuellement, de réfléchir à cette question, pour quelles raisons, euh, quelles sont les raisons pour lesquelles je souhaite devenir ingénieur Les réponses sont multiples et variées. Euh, Peut-être une mauvaise réponse. Je souhaite devenir ingénieur parce que parce que mes parents souhaitent que je devienne ingénieur. On le, on le comprendra. Ce n'est pas nécessairement un, un élément un, un élément de, de motivation euh, qui est apprécié, même si euh, même si les parents peuvent le, le souhaiter de bien de bien entendu, c'est d'aller plus profondément, si je puis dire, dans la, dans la réflexion. Alors, est-ce que le passage également par un sport étude à haut niveau en première est pris en compte dans la sélection pour, pour, pour l'école? Nous n'offrons pas au sein de, au sein de l'UTB, mais nous accueillons des sportifs de haut niveau, mais nous n'offrons pas, j'allais dire, de parcours pour les sportifs de, de haut niveau, d'être très, très explicite à ce sujet au risque de, au risque de décevoir. Donc, nous n'avons pas de, de filières ou de de voies de, de, de prédilection pour des, des, des sportifs de, de haut niveau euh, à l'inverse d'autres à l'inverse d'autres écoles même si nous avons des sportifs de haut niveau dans l'établissement donc en disant cela euh, c'est bien sûr un élément euh, que l'on peut prendre euh, que l'on peut prendre en compte mais au, au travers de l'engagement justement des sportif de, de haut niveau euh, euh, requiert de, de cultiver un certain nombre de, de compétences, d'avoir un, un, engagement, un, un engagement fort, mais ce n'était pas le critère, non, euh, et pas vous fait. le confirmez, oui, un critère qui, qui soit déterminant, qui soit pleinement discriminant. Euh, au niveau d'une intégration à l'UTBM. C'est ça, oui. Bon, après, on admet hein, des, des, des sportifs de, de haut niveau. Bien entendu, simplement, en effet, sur le site préparatoire, on va aménager le cursus hein, pour qu'ils puissent éventuellement ben, suivre le, leur compétition. Mmh. Voilà, alors il y a encore de très nombreuses, de très nombreuses questions. Euh, nous allons y répondre. Et, et nous, restons en, nous restons en lien, bien entendu. Nous allons y répondre. Donc, au travers, et vous répondre directement sur, euh, sur les réseaux, d'une part. Ils répondre également, une fois encore, euh, la semaine prochaine, aujourd'hui et la semaine prochaine. Euh, mais euh, le, il nous faut avancer un, avancer un petit peu dans notre, euh, dans notre programme. Et ne soyez pas frustrés, hein, nous nous attacherons à pouvoir répondre à, à l'ensemble des questions qui sont, qui sont posées. Et puis, je, je vous propose, et de remercier Karine, de proposer une petite transition. D'ici un instant, nous, nous parlerons du parcours ingénieur en cinq ans, du parcours ingénieur en trois ans, notamment de l'importance des stages en entreprise dans, la, dans le cadre de la formation la formation d'ingénieur et entre temps, eh bien de, au titre de transition, de pouvoir vous proposez une petite capsule vidéo, je le disais euh, il y a un instant, nous avons euh, trois sites, l'établissement est implanté sur euh, trois sites, Belfort, Sevenant et Montbéliard. Et pour celles et ceux d'entre vous qui intégreront euh, le site de formation du tronc commun à l'issue du baccalauréat, eh c'est euh, principalement sur le site de Sevenant de l'établissement que se dérouleront les deux premières années d'études. Et je vous propose de découvrir en image le site de, de Sevenant je vous dis à tout de suite. Bonjour, c'est Maëlle. Je suis étudiante sur le campus de Sèvenant. Venez, je vais vous faire visiter. Être étudiante à Sévenan, c'est avoir un endroit où on peut s'asseoir. Là, là, là ou là pour boire du café à côté d'une belle voiture. C'est avoir la possibilité de programmer des robots. Important pour tous les étudiants, c'est pouvoir imprimer, imprimer, copier, réimprimer et scanner les cours pour pouvoir étudier. c'est avoir accès à des imprimantes 3D pour imprimer des objets en plastique, en carbone, en métal et même en chocolat. C'est profiter de la nature en restant à proximité des grandes villes. Se former en usinage sur de la découpe jet d'eau, des fraiseuses numériques, des cinq axes, du pliage et plein d'autres machines. C'est avoir un resto universitaire, sur place ou emporté. partager des moments conviviaux à la MDE, lieu vivant grâce à l'association des étudiants. Mais c'est surtout pouvoir recevoir son diplôme de fin de traitement. Bref, bienvenue à Sévenin. Alors heureux de. Vous, vous retrouvez après quelques images euh, sur le site de, de ce venant, l'un des trois sites de, de l'établissement. Il y a beaucoup de questions qui sont, et vous posez beaucoup de questions sur, euh, sur les réseaux. Nous n'avons pu euh, les aborder euh, toutes et tous, de bien entendu, mais rassurez-vous, nous allons euh, aujourd'hui. Euh, et, et les, jours, les jours suivants, répondre à l'ensemble de vos questions très directement, très explicitement, au-delà des éléments que nous pouvons, partager, euh, nous pouvons partager ensemble sur ces plateaux en, en direct. et J'ai le plaisir d'accueillir Damien Perre. Bonjour Damien. Bonjour Justin. Damien est enseignant-chercheur au sein de, de l'établissement, également l'un des directeurs fonctionnels de, de l'établissement, un des directeurs fonctionnels en charge des relations... Entreprises, être une école euh, formation euh, d'ingénieurs et à une université. Et là, si je parle. fait que nous avons euh, beaucoup de capillarité, beaucoup de porosité avec les milieux, euh, les milieux industriels, que ce soit sur les activités de, de recherche, et, et nous ne nous étendrons pas aujourd'hui nécessairement sur ce point-là, mais également tout au long de la formation. Et, et tout au long de la formation, euh, bien entendu au travers de stages, mais, mais pas que de préciser que des professionnels euh, interviennent directement dans les maquettes euh, pédagogiques. Préciser également qu'il y a beaucoup de, euh, de possibilités et, et l'établissement y travaille de vous mettre tout au long de vos études en relation avec un certain nombre de, un certain nombre de professionnels et nous allons évoquer euh, de professionnels et d'industriels et évoquer ces, ces points-là peut-être rappeler et de faire réapparaître en incrustation, en excusez-moi, sur, sur vos écrans, le cycle, le déroulé du cursus au sein de, de l'établissement et sur ce, ce déroulé, de repréciser des intégrations à, à, à l'issue du baccalauréat et des intégrations donc à, à Bac plus 2. Et au-delà des différentes spécialités, quelles que soient... Euh, la formation euh, choisie, quelle que soit la formation retenue et eh bien euh... d'avoir cette exposition, euh, ces interactions avec les milieux industriels, Damien peut-être de commenter à la fois ces stages et, et les autres possibilités qui, qui existent donc en, en effet merci, euh, donc dès l'arrivée euh, à la rentrée euh, il y a des conférences qui sont proposées donc c'est des conférences euh, d'industriels qui viennent parler de leur métier, qui viennent parler de thématiques autour d'ingénieurs et euh, qui, permettent, qui vous permettent bah, d'avoir une meilleure euh, idée de ce qui se fait dans telle ou telle entreprise ou comment sont traités tel et tel, tel sujet. Donc c'est un premier point important dès euh, l'arrivée euh, dans l'établissement, que ce soit euh, dans le cursus en 5 ans ou en 3 ans, et également des événements qui sont organisés tout au long euh, de l'année, avec des entreprises qui viennent vous rencontrer parce que euh, ils ont euh, des stages à proposer parce qu'ils ont envie de vous faire découvrir leur entreprise parce que il y a éventuellement des emplois à la clé euh, derrière voilà, pour diverses raisons et eh bien on va pouvoir vous mettre en relation avec les entreprises qui vont venir euh, vous rencontrer également il y a euh, des forums qui sont organisés donc euh, tous les six mois on va avoir euh, des, des forums organisés donc le premier euh, qui a lieu euh, en, en octobre, novembre, c'est organisé même par les, les étudiants, par l'association des étudiants euh, euh, de l'établissement, et on va retrouver en février-mars un autre forum, et qui vont vous aider à euh, trouver un stage, décrocher un stage, parce qu'en effet, donc, durant le cursus, on va retrouver un certain nombre de stages, donc sur le cursus en 5 ans, vous avez un premier stage ouvrier d'un mois, euh, à l'issue euh, des six premiers mois, donc au mois de, de février. Donc là, par exemple, euh, les, euh, les étudiants du tronc commun vont commencer leur stage euh, dès, euh, dès la semaine prochaine, leur stage d'un mois, leur stage ouvrier, pour être vraiment su, sur le terrain. Et ensuite, on va retrouver euh, un stage également optionnel, donc à l'international, sur la deuxième année du cursus de, de tronc commun donc là, qui est en, en option, et après, des stages de six mois durant le cursus ingénieur, durant le cycle ingénieur, comme vous pouvez le voir euh, sur, le, sur la diapositive. Donc, on va retrouver six mois de stage en entreprise, donc là où euh, vous avez des missions de techniciens, euh, d'assistants ingénieurs qui, euh, qui sont proposées pour, et eh bien, euh, mettre en avant tout ce que vous avez appris durant votre cursus et le mettre en application au sein d'une entreprise, Capitaliser également ce que vous pouvez apprendre au sein de l'entreprise. Vous revenez pour une année d'études. Et enfin, il y a un projet de fin d'études de six mois également en entreprise où là, vous débutez vraiment des missions d'ingénieur débutant au sein de l'entreprise. Mais tous ces stages-là, ben voilà, il y a un accompagnement. Il y a des propositions de stages qui nous sont formulées euh, quotidiennement, euh, qu'on met à disposition euh, des étudiants et qu'on vous permet également de rencontrer des entreprises, ça c'est un point important pour pouvoir échanger, vous euh, affiner votre, votre idée sur, euh, sur le, les métiers que vous pourriez faire euh, une fois ingénieur. Voilà, puisque ingénieur n'est pas un métier euh, en tant que tel, mais permet d'adresser une multitude de, de métiers et il est important au long de, au long de, sa, form de, de sa formation euh, d'ingénieur. Et au travers d'expériences, d'expériences très, très pratiques et eh bien de découvrir la, la multiplicité de, de, de ces métiers et de multiplier donc ces, ces expériences, ces, ces interactions. Qui sont donc, on le comprend, relativement euh, relativement fréquentes au sein de, de l'établissement et de pouvoir interagir avec euh, avec les entreprises et d'avoir ces expériences très pratiques dans des entreprises tant en France qu'à qu qu l'international qu euh, d'ailleurs, mais de, de vraiment capitaliser sur cette euh, sur cette expérience, c'est un élément qui est euh, qui est très important dans la formation euh, formation d'ingénieur qui est aujourd'hui partagé par beaucoup de, de, de formations d'ingénieurs, notamment des stages longs en, en entreprise, mais qui était une des, des spécificités et qui reste quand même une des spécificités euh, des, universités de, des universités de technologie au, au, au travers euh, donc de, de, ces, de ces expériences et de la durée de la durée passée passée en entreprise à, à acquérir cette à acquérir cette expérience ou à multiplier à multiplier ces ces expériences quelques mots sur les peut-être également sur les les intervenants euh, industriels j'ai juste évoqué très très rapidement ce ce point-là euh, mais les intervenants industriels directement dans les maquettes pédagogiques euh, peut-être en dire, en dire un mot, Damien Tout à fait, oui. Donc, En effet, donc, euh, suivant, l quoi, euh, suivant les, les matières, on va solliciter des industriels, donc en général locaux, mais qui peuvent venir aussi d'un petit peu plus loin, pour apporter leur expertise euh, lors des, des enseignements et euh, à avoir une expérience vraiment de, de terrain euh, sur les thématiques euh, souhaitées. Donc, Là, là-dessus, euh, bah, c'est assez varié, ça dépend, euh, quoi. Mmh. dans toutes les matières, on va retrouver euh, mmh. un petit peu, quoi, ou dans toutes les thématiques, on va retrouver euh, des interventions industrielles qui mmh. sont euh, vraiment très intéressantes mmh. pour, euh, pour les étudiants. C'est d'avoir cette alchimie entre des enseignements euh, académiques, si je puis le, le oui. dire ainsi, et puis qui sont euh, directement euh, couplés dans le même enseignement avec... Euh, des, des, des enseignements euh, proposés et, et délivrés euh, par, euh, par des industriels donc euh, par définition avec un, un caractère plus pratique avec un retour euh, d'expérience euh, du vécu de, euh, comment de ces ingénieurs dans les entreprises. De préciser que nous sommes à Belfort-Montbéliard et Belfort-Montbéliard est l'une des, des régions euh, les plus industrielles en, en France puisque 25% encore des emplois, un petit peu moins de 25%, mais, mais des emplois dans la région sont encore des emplois industriels. Lorsqu'à l'échelle à nationale, c'est un petit peu moins ou un petit peu plus de 10%, euh, excusez-moi. Euh, donc avoir une très très grande variété euh, d'entreprises de tout type, euh, de la start-up euh, au grand compte et au grand compte au, au, au pluriel plusieurs sont implantés ici, donc c'est une vraie richesse également de pouvoir euh, au quotidien euh, interagir avec, euh, avec, ces, avec ces industriels. Voilà pour quelques, quelques éléments, euh, notamment donc sur le, sur le cursus, à retenir hein, en, en résumé si, si je puis le, le dire, d'avoir multiplié tout au long de, de la formation d'ingénieur multiplier les expériences euh, en milieu professionnel en milieu industriel et de le faire et eh bien dès l'entrée dans l'établissement et de le faire dès le cycle du tronc de formation dit du tronc commun avec ce stage ce stage de découverte du milieu industriel donc le stage que nous appelons le stage ouvrier et de le faire tout au long du cursus avec un stage assistant ingénieur avant de terminer par le projet de fin d'études où l'on est réellement dans la posture du, du futur ingénieur et de rappeler ici un chiffre plus de la moitié des promotions euh, des, des, des personnes présentes dans une promotion eh bien, euh, ont obtenu un, un emploi euh, et obtiennent un emploi avant même la fin de, leur, euh, de leurs études. Une des clés de ce résultat-là, au-delà de la très bonne employabilité des, des ingénieurs euh, en France, eh c'est de multiplier une fois encore l'ensemble de, euh, de ces interactions. Alors il y a d'autres euh, manières de pouvoir interagir ou une autre euh, un autre dispositif développé au sein de l'établissement pour pouvoir interagir avec les milieux industriels, c'est ce que nous appelons le crunch time. Le crunch time en français, c'est le moment de la confrontation, le moment où on ne peut pas reculer. Et nous organisons tous les ans au sein de l'établissement ce que nous appelons l'innovation crunch time, le moment de la confrontation vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'innovation et qui est un moment très particulier dans le, dans le cursus et il a donc lieu une fois par année et qui permet là aussi eh bien de se confronter à des partenaires industriels et de travailler avec eux durant une semaine, mais une semaine extrêmement dense, extrêmement dynamique, de travailler sur un, sur un défi, sur une problématique posée par un industriel. Et je vous propose à présent, au travers d'une courte capsule vidéo, je vous propose, disais-je, de découvrir ce qu'est le Crunch Time. Je vous dis à tout de suite. Dans la séquence suivante, eh bien, nous parlerons du cycle de formation du, du tronc commun. À tout de suite, quelques images et une explication du Crunch Time de l'UTBM. L'UTBM Innovation Crunch Time, c'est chaque année 1700 futurs ingénieurs qui se réunissent et mettent à profit leurs compétences pour apporter des solutions innovantes et relever les défis les plus fous. Ce que nous allons faire, ce que nous allons vivre, toutes et tous, est le plus grand exercice de ce type, organisé dans l'Hexagone. Un bon ingénieur, on lui demande de tenir ses promesses. Un bon inventeur, on lui demande de les rompre. Rompre une promesse, c'est trouver une autre promesse meilleure encore. Donc la force de l'innovation, la force de l'invention n'est pas d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé mais d'en trouver un nouveau qui est encore plus passionnant. Une problématique posée par plus de 150 industriels et entreprises qui ont adhéré avec enthousiasme à ce concept en proposant plus de 160 sujets d'innovation. Après une trentaine d'années dans l'entreprise, très franchement c'est plutôt ce qu'ils vivent au travers du crunch time qui est à l'image de ce qu'ils vivront au quotidien plutôt que les cours académiques. C'est donc quelque part une compétence qu'ils y acquièrent, qui est une forme de transition avec le monde du travail. Parce que le monde du travail, c'est vraiment ça, c'est des sujets euh, pas forcément bien détourés, c'est des sujets à creuser, c'est des sujets euh, qui exigent des compétences transversales. Un exercice pédagogique innovant qui apporte un regard différent sur les projets et qui permet de matérialiser les idées grâce au Fab Lab délocalisé à l'Axone. On a vraiment ramené toutes nos machines pour permettre aux étudiants de de prototyper au maximum. Pour tout ce qui est production, on a des imprimantes 3D, des découpes laser. Aujourd'hui, on a une découpe à fil chaud, donc on a vraiment tout un ensemble de machines et ça permet de faire beaucoup de choses déjà. L'occasion de bénéficier d'un concentré de compétences et d'une solution proposée dans les plus brefs délais. Mais il est aussi possible d'aller encore plus loin dans le process après cet événement. Pendant le crunch time, ils sortent des idées, ils font une première itération de prototypage et ensuite, si l'idée porte et intéresse le porteur, il peut accéder au Crunch Lab pour aller plus loin, pour, pour faire d'autres itérations, d'autres prototypes plus poussés, plus complexes. Et pourquoi pas ensuite aller encore plus loin avec la Crunch Factory qui viendra prochainement. Alors, la Crunch Factory, c'est la, la troisième étape. Une fois qu'on a réfléchi à l'idée, qu'on l'a matérialisée, qu'on a fait un prototype, eh bien, comment le produire, comment le fabriquer par la suite Et donc, C'est une chaîne de fabrication innovante, reconfigurable, et euh, industrie 4.0, c'est-à-dire avec des moyens numériques importants, qui va permettre de réfléchir aussi de façon innovante à comment fabriquer les produits, comment fabriquer l'innovation. Organisée en équipe pluridisciplinaire, cette rencontre permet de s'enrichir mutuellement et accélère le décloisonnement.